Comment régler ces fixations quand on a des douleurs de genoux Tu peux regarder par toi-même. Lorsque j'ai les jambes trop écartées, je vais avoir tendance à avoir le genou arrière qui rentre à l'intérieur. A l'inverse, si j'ai les pieds trop serrés, eh bien, il ne va pas être évident de faire une flexion en restant au-dessus de la planche. Tu auras les fesses qui viennent souvent sur l'arrière. Donc comment faire Tout simplement, tu te mets sur ta board sans les fixations. Et puis tu vas essayer de trouver une position confortable qui va te permettre de fléchir en gardant les genoux dans l'axe. Mais attention, le snowboard, c'est ni du wakeboard, ni du skateboard, ni du surf. Donc on va avoir des réglages propres et une position spécifique au snowboard. Malheureusement, le confort ne fait pas tout. Et ta position, tes réglages vont avoir une réelle influence sur ta technique et ta performance, que ce soit dans les virages, sur les sauts, mais également sur le pop de ta planche. Alors si tu as un stance trop grand, bois un méga stance, c'est plus évident à démontrer comme ça. Le problème que tu vas rencontrer, c'est que lorsque tu es en dérapage, tu vas avoir énormément d'accroches sur la carte entre les pieds. A l'inverse, comme la carte est très courte au niveau du nose et au niveau du tail, tu auras beaucoup moins d'accroches. Qu'est-ce qui va se passer C'est que lors de tes virages, quand tu rentres en virage, tu as besoin que cette partie de la carte accroche pour commencer la courbe. Et donc là, ta planche ne va clairement pas t'aider parce que tu as les jambes trop écartées. A l'inverse, c'est un mini stance. On va exagérer également même s'il y en a qui peuvent rider avec une position assez proche de celle-ci, là, effectivement, la planche, elle va pouvoir se déformer. Par contre, tu vois bien, j'ai les pieds tous serrés, donc j'ai beaucoup moins d'équilibre dans cet axe-là. Et en plus, en snowboard, il y a vraiment une subtilité, une particularité que tu retrouveras qu'en snowboard. Dans les sports de planche, tu, tu n'auras pas ça en surf, tu n'auras pas ça en skate, tu n'auras pas ça en wakeboard. C'est qu'il est très important de pouvoir dissocier la jambe avant de la jambe arrière. Par exemple, je fléchis ici, ça va avoir un, une influence sur mes quarts, sur ma planche, et je garde une jambe tendue. D'accord Donc ça, c'est vraiment la subtilité qui va te permettre, si tu la maîtrises, d'arrêter d'avoir ta planche qui fait des zigzags toute seule quand tu es sur du plat, de contrôler ta planche, encore une fois, quand tu vas bien vite et de ne pas te sentir en stress et pour, parce qu'à tout moment, ta planche peut faire des zigzags et tu peux faire une faute de car. Donc, c'est vraiment cette subtilité-là qui va te permettre de maîtriser, que ce soit à basse vitesse ou à pleine vitesse, ta planche. Je donne plus d'infos je rentre beaucoup plus en détail sur ça dans la Nomad Snowboard School, dans les programmes d'entraînement que tu peux retrouver sur le site internet nomasnowboard.com. Alors c'est quoi un bon stance, le bon écartement des pieds Comment le trouver Alors on entend beaucoup des formules un peu par rapport au poids, à la taille, à la taille de la planche. On peut même trouver des trucs encore pires que ça, qui vont être... De multiplier la longueur du tibia par je sais pas quel numéro. Donc, le stence, c'est vraiment en rapport avec ta morphologie, avec la morphologie de tes jambes, la largeur de ton bassin, effectivement, la taille de ta planche, ta taille à toi. Mais vraiment, il va falloir, il va falloir trouver ton stence à toi. Donc, il faut arrêter de suivre le stence de référence. Tu sais, la, la petite ligne qu'il y a souvent sur les planches, où il y a marqué REF, R-E-F et tout le monde va mettre ses fixations basiquement sur ces références là Même si c'est pas le bon stance pour soi D'ailleurs sur ces planches Easy Snowboard Tu peux voir qu'il n'y a pas la marque Ou en tout cas on peut voir qu'il n'y a pas la marque C'est justement pour que toi Tu réfléchisses, tu essayes Et tu trouves le stance qui va être idéal pour toi Afin d'avoir une progression optimum Ensuite pour le pop C'est toujours un petit souci Quand as un trop grand stance Alors quel va être le souci C'est qu'en snowboard On va avoir besoin un maximum de rebond de flexion de la planche pour pouvoir plier la planche et s'en servir pour monter en l'air et vraiment avoir un gros rebond qui va nous permettre de monter donc tu vois bien si j'ai un grand stance le tail est tellement court que je vais pas avoir de rebond il va me mettre carrément rigide et en plus de ça comme tu peux voir là avec ma position ça va être compliqué de passer mon poids de la jambe avant à la jambe arrière je vais pas avoir un, vraiment une amplitude de mouvement optimum, donc je te déconseille d'avoir un méga stance, c'est du vécu j'ai raidé comme ça, comme beaucoup de riders il y a 10-15 ans auparavant beaucoup raidé comme ça, c'était à la mode mais clairement pour les Holi, pour moi c'était une catastrophe ensuite, le mini stance je retrouve beaucoup de wakeboarders qui aiment bien le mini stance parce qu'en wakeboard, on va une fois comme, encore une fois, comme je disais tout à l'heure on va pas dissocier les jambes et eux, ils vont plutôt utiliser le rebond dans l'eau ils vont pas utiliser la flexion du tail. Donc le mini stance, ouais, ça va permettre de plier la planche. Par contre, tu peux voir que là, je vais pas être stable. Et en plus de ça, je vais pas avoir un gros bras de levier. Là, si j'ai un stance à peu près moyen, je vais pouvoir tirer fort sur ma jambe. À l'inverse, si j'ai les pieds tout serrés, je vais pas pouvoir tirer très fort et en plus de ça, je suis pas très stable. Donc le mini stance, c'est pas non plus l'idéal pour avoir un bon pop. Donc tu essaies chez toi, tu fais tes réglages, tu trouves une position confortable pour tes genoux. Et le dernier conseil que je te donne, c'est qu'une fois que tu as trouvé un réglage qui est idéal pour toi, ça va être tout simplement de mesurer ton stance. Tu prends un mètre, tu mesures. Pour ma part, je sais qu'il me faut entre 53 et 55 cm, idéalement. Comme ça, dès que je passe d'une planche à l'autre, j'ai le bon écartement de pied. Et ça va me permettre tout de suite de retrouver mes sensations et surtout de pouvoir comparer une planche avec une autre. Si jamais j'ai jamais le même réglage, je ne peux pas savoir si la différence que je ressens, elle vient de la planche ou elle vient de mes réglages. Ensuite, je ne parle pas des angles. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quels sont mes réglages. Donc là, je vous ai dit mon stance. Moi, c'est 53-55. Je fais 1m73, donc c'est plutôt un petit stance. Mais je ne sais pas. C'est peut-être lié à ma largeur de bassin. En tout cas, c'est le réglage qu'il me faut. Pour les angles. Ça n'a pas trop de rapport, ça va être plutôt par rapport à votre morphologie à vous. Trouvez quel est le bon angle. Il est déconseillé d'avoir plus de 30 degrés justement par rapport au confort des articulations des genoux, des quarts. Donc euh, mettons moins 15, plus 15, ça devrait être le maximum. Après, si on veut ouvrir un peu plus devant, eh bien on va ouvrir un peu moins derrière. Donc pour ma part, j'aime bien utiliser des planches symétriques pour aller en goofy ou en régular Et donc je vais mettre plus 12, moins 12. Si jamais je vais rider avec une planche plutôt directionnelle, pour faire que du carving ou pour faire du bank slalom, voire du border cross avec les jeunes que j'entraîne, eh bien je vais mettre une position légèrement orientée vers l'avant, donc je vais utiliser plus 15, moins 9 par exemple, de manière à pas être trop directionnelle, mais un petit peu quand même pour avoir une position d'attaque un peu plus confortable pour mes genoux. Alors voilà, j'espère que toutes ces infos vous permettront de vous aider à régler vos fixations, et puis, tous ceux qui ont mal au genou, de trouver un réglage idéal pour pouvoir profiter du snowboard un maximum. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire si t'as des questions. Et puis, quant à moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao Bah, t'as pas cliqué tu veux progresser et tu ne suis pas les conseils de base Alors, si tu n'as pas cliqué, au moins like et partage. Ciao, ciao